Bon, par ce petit clip sympa, je voulais vous montrer que aujourd'hui j'étais particulièrement chaud. Aujourd'hui j'étais en train, vois-tu, de m'échauffer sur Black Ops parce que j'ai dit que j'allais faire une deuxième vidéo dessus. Et les games que j'ai pondus étaient plutôt très qualitatives. Elles étaient très qualitatives et j'espère répéter la même aujourd'hui. N'appelez pas, vous avez bien encore. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je pense que tu l'as reconnu. Mais voici enfin dans mon nouvel appart. Dans mon nouvel appart. Donc vous le voyez, le décor a un petit peu changé. Je suis dans mon studio. À l'heure actuelle, je, je vais vous montrer à quoi il ressemble Le cadre a un peu changé, mais bon, je l'ai... Euh... Repaint moi-même, je m'en suis occupé moi-même. J'ai pu réinstaller mon setup. Bon, il y a 2-3 trucs de merde qui traînent, mais tout va bien. Ça manque encore de décoration, mais je suis dans un cadre, je pense que vous le voyez un peu derrière. Sympathique, ça change de la street de Lyon 3ème. Et j'ai hâte de pouvoir essayer d'avoir quelque chose de sympa. Donc, on est dans un endroit très brut. Hein, et je verrai pour vous faire une vidéo où je vous montre l'entièreté de l'appart. Ça, il faut encore que madame accepte. Parce que maintenant, il va falloir que je parle comme ça. Il va falloir que ma meuf accepte des choses. Tu te rends compte Putain, Zach, l'indépendance, hein, t'es dans la merde Mais en attendant de pouvoir Faire votre voyeurisme. On se retrouve sur Black Ops 1 et je vous avais demandé la dernière fois de me donner des petits défis à réaliser. Voilà, un truc sympa que je prendrai en top commentaire celui qui a le plus de votes. Et j'ai de la chance. Vraiment, à ce moment-là, je te jure. Quand j'ai vu ça, j'ai fait mes doigts sont sales. Quand j'ai vu ça, j'ai croisé les doigts. Je fais yes. Yes mon frère Le défi du jour du coup sera d'essayer de débloquer les chiens On commence tranquille et puis si vous voyez et si j'y arrive bien Parce que moi je fais du live gameplay à l'heure actuelle où je parle je sais même pas si je vais le faire Mais si je le fais et que ça se passe bien Vous pourrez me donner d'autres défis peut-être un peu plus corsés cette fois-ci Et on fera peut-être une troisième vidéo sur Black Ops 1 parce que c'est quand même un réel plaisir J'adore ce jeu et j'ai vu dans les commentaires que vous aussi J'espère que le son cette fois ne me trahit pas Pour ma part le défi est set Je vous dis c'est parti Let's go Bon on est sur launch les amis ça me fait plaisir Une autre map En plus j'ai vu que vous aviez apprécié l'effort que j'ai dit la dernière fois Ouais pour une fois t'es pas sur Nuketown Parce que c'est vrai que c'est bon Nuketown Ça nous a cassé les couilles Moi le premier moi vraiment si eh, Déjà déjà, moi il y a des trucs qui m'a saoulé Et ça je vous l'ai déjà dit mais Black Ops Cold War là, Celui qui est même pas encore sorti on a même pas encore eu d'infos On sait même pas s'il existe frère ça se trouve Il y aura même pas de Call of Duty l'année prochaine Non je rigole, il y en aura un mais... C'est qu'on a commencé à entendre parler des remasters avant même des nouvelles maps à ce moment là j'ai fait frère c bon. Bon, Laisse-nous vouloir profiter d'une autre Schneck en paix wow, wow, wow, wow, wow Il joue avec quoi lui Des pompes Kimbo Alors je sais j'ai un peu louché Mais des pompes Kimbo, mon gars Schneck en paix wow, wow, wow. J'avoue que j'ai trouvé son arme un peu inquiétante là. Et bon je peux pas trop le tailler le gars je vais pas mentir J'aime bien aussi les marginaux comme ça les gars qui tentent de réussir autrement, tu vois, de jouer à d'autres armes, etc. Marginaux, tu sais, les gens, marginal, marginal, ouais, il est en marge de la société. <rire> ça, c'était les vues en 2000, ça. T'écoutais un peu de rap, ouais, c'est un marginal, c'est un peu un marginal, <rire> Ah, dommage Team Marginal, mon gars Enfin, non. Je peux pas dire Team Marginal, je joue à l'AK-47, et qui est l'arme la plus classique de ce Call of Duty. Quand j'ai tweeté le clip, Chiki a dit une très bonne chose, il a dit, tu juges un FPS à la qualité de son AK-47. Il y avait de la vérité dans ces paroles-là. Là, la, la qualité de l'AK-47 compte quand même pas mal dans le jugement d'un jeu. Alors après, c'est pas l'alpha et l'oméga non plus de la qualité de celui-ci, hein, on est d'accord. Je suis sûr qu'il doit avoir des jeux avec une très très bonne AK-47, et, euh, et le jeu plus sa mère. Hein. Il est venu me... Quoi, il était en... Deuxième chance, prank La deuxième chance, prank, donc il va pouvoir se relever normalement. Je n'aurais pas manqué. Camper. Camper Camper, j'ai dit Arrêtez de camper, les amis Bon, on est en série 4, 5. Allez, allez, allez, allez, on tire quelque chose là. 6 7 Venez dans mon viseur, j'ai bientôt le blackbird. Quand t'as le blackbird, normalement t'as déjà fait une bonne partie du chemin. Le blackbird c'est comme quand t'as un gros compte bancaire avec une. Non, je vais rien là. Ah, Descends. Merde, j'ai écrit un message. En fait, j'ai les doigts trop boudinés. Donc, du coup, à des moments, quand je veux mettre mon streak, et eh ben. Ça me met pas le streak, ça. Ça met pas le streak. Ça écrit un message dans le chat. Je vais les attendre. Oh, non, pas d'assistant, c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment de toi le bullshit que je viens de prendre, Allô. Regardez ça, j'ai trop le sang Quand t'as le Blackbird, normalement t'as déjà fait une bonne partie du chemin. J'étais en série de 9, 10 avec l'assistance de l'autre merde. Bon je sais, l'assistance ça ne compte pas sinon serait trop facile, mais merde. Bon ça ne sera pas pour cette game malheureusement. Quoique là si on peut caler une série de 11 alors qu'il reste a que 23 kills avant de gagner, ça serait quand même très très fort. Ce serait quand même une performance de Carry, quand même assez, assez impressionnante, on va que... On passe le cachet. Fils de pute. Wouhou Viens, viens, cousin. <rire> petit long chat avec ce petit piton. Le piton, c'est une des rares armes qui n'a pas un gros bruit mastoc, tu vois, mais qui pourtant fait quand même jouir un petit peu, tu vois. Hop là, là là là, petite greu, attention. Non, ne... Bon, je n'aurai pas le temps, malheureusement. Je l'ai fumé. Ah, dommage! Bon, une bonne première partie! D'ailleurs on parlait de détails mais parmi les autres détails tu vois qu'il faut quand même un peu kiffer, il y a notamment les sons dans les maps. Alors en fait les sons dans les maps sont quand même primordiaux. Je vais parler des marginaux, des gens qui veulent, tu vois, tenter de réussir autrement. Dans une des raisons qui de fait un jeu, et ben moi je tiens à dire que l'ambiance des maps est. Primordial. Par exemple, dans le clip que je vous ai posté, il y en avait un qui a dit Ouais, mais Crysis, la map où t'étais, c'était une des pires maps de Black Ops 1, voire la pire. Et moi j'étais là, ok, peut-être, mais en attendant, la pire map de Black Ops 1 serait une bonne map pour n'importe quel autre Call of Duty. Tellement les maps à l'époque étaient bien designées. Et un des détails que j'appréciais, du coup. Bon là, on est sur Jungle. Un des détails que j'appréciais, c'était euh, les voix et les différents bruits que tu pouvais trouver dans les maps, parce que c'est le ce genre de truc qui reste en mémoire. Alors encore une fois, je vais réutiliser l'expression alpha et oméga, parce que ça me fait passer pour un mec qui a fait des études, c'est tout bénéf. Encore une fois, tu vois, le son dans les maps, c'est pas l'alpha et l'oméga de la qualité du jeu. Je suis sûr qu'il y a plein de jeux, tu vois, avec des maps où il y a des sons, des trucs reconnaissables, tu sais, plein de trucs comme là, je suis en train de parler, mais qui restent des bons jeux de merde. Mais bon, après, c'est quand même quelque chose qui sublime encore un jeu plus qu'il ne l'est. Alors je dis ça dans le sens, par exemple, launch les voix de. Alors bien sûr, il y a Havana 3. Avec Fils de pute J'en ai marre de cet atout de merde qui te permet de tuer en étant une grosse merde Du coup, il y a les voix de rue sur launch, il y a la musique dans le bar de Havana, tu vois Tout ça, c'est des petits détails qui te créent des mémoires et qui te du coup, qui te font kiffer à la longue. Moi, par exemple, quand je vais sur Havana, je vais dans le bar, j'entends « Eh maman Hey, maman hey, !» mama, hey, mama. Ouais, c'est bon, j'arrête. Quand je vais sur l'unch c'est que j'entends les voix de russe, tu vois. Ouais, ça me fait apprécier la map encore plus. Ça me fait maintenir des souvenirs. Ça me fait vraiment pas mal de choses. Pour toi À terre, le chien. t'as pas le droit de rater avec moi, cousin. T'as pas le droit. Le petit trip. Le cousin est passé. Série 4. Ok, série 4. 4 kills, Blackbird, chien et défi réussi. Voilà, c'est le programme de la journée. De programme of the day. 3 kills. Non! Bon, j'ai réussi à me barrer. Ouf, c'est. boom Boum. Oui! Allez, plus que deux kills. Non, pas d'assist, pas les assists, pas les assists, pas les assists. Ils ont spawn de l'autre côté. Regardez, ah, j'ai pas à quelqu'un là. Ok. Un kill et j'ai le Blackbird. Alors, bien évidemment, l'objectif c'est pas le Blackbird, c'est les chiens. Mais une fois que t'as les, les Blackbirds. Arrête les assists! Fils de pute! Tiens, regarde! SR71, mon gars! Les chiens maintenant. Objectif Dogs. Je me casse parce qu'en fait il y a des gens là-bas, je préfère prendre les gars un par un tu vois. Quitte à faire du sexe avec des hommes, autant que je les prenne l'un après l'autre tu vois. Oh sa mère, je suis effrayé. Ouh let the dogs out. Non, non non on a terminé le Blackbird, c'est pas cool Bon ça va, j'ai le temps de voir un peu avant la fin de celui-ci qui avait des gars là. Il me reste 10 balles, je suis dans une sauce, mais une sauce, mais d'une noircer. Mais j'ai eu les chiens J'ai eu les chiens Deuxième game, les gars Deuxième game On est en 16-2, ça se passe plutôt bien. On a les chiens. Mais dans ce serveur-là, en fait, tu peux pas utiliser ni de Yui, ni de euh, Blackbird, de trucs à ça, parce qu'en fait, ils ont souvent des, des avions espions, euh, enfin des anti-avions espions. Bref, t'as compris, les drones de brouillage, quoi. Et de merde pour pouvoir les contrer. Vous vous rappelez de ma dernière vidéo sur Black Ops 1, j'ai débloqué un Yui Le Yui, là, le mitrailleur hélico, mec, au bout de 9 kills, et gros, il s'est fait descendre en un instant. Et on va finir la game, mon gros Tu croyais quoi Oh non Oh, laissez-moi en profiter un peu! 2, 3, C'est Dans d'autres games en offline, ça aussi, ça s'est fait descendre en un instant. C'est un gros rageux, les mecs! Et là, tu débloques le texte, Non, tu l'auras pas, tu pourras pas en profiter! Hier, j'étais chez le dentiste, il m'a fait un détartrage et il m'a annoncé qu'on allait devoir mettre une couronne sur une dent. Et le fait de devoir faire un détartrage, gros. Attends, si c'est le gars, c'est. Ouf! Vraiment, c'était le gars sur lequel je tirais qui m'avait tué. C'était le meilleur sniper du monde. Vraiment, quand je suis sorti du détartrage, j'ai l'impression que j'avais mis, mis un nouveau slip. J'ai l'impression littéralement que j'avais mis un nouveau slip. C'était la folie, gros. En plus, moi, je suis comme. Hey, je suis un connard. Moi, je suis un connard comme pas mal de monde. J'ai eu, tu vois, un appareil dentaire. Au-delà de l'appareil dentaire, j'ai encore la barre, là. Tiens, tu sais, que tu vas dans là, là. Et gros, là, cette barre, elle encaisse encore l'argent, tu vois. Cette barre, elle est un peu comme Zach en soirée avec un buffet elle aspire la bouffe, bah là c'est pareil gros. elle aspire la bouffe que t'as et donc du coup ça fait du tartre et donc du coup quand tu l'enlèves et que tu redécouvres la sensation comme ça tu vois, avec le long de tes dents crois moi que ça fait bender <rire> tu foutais quoi toi sur ton pont 28-7 bon. J'avoue que je suis mort quelques fois après avoir commencé en 16-2 C'est quoi On tente le back-to-back -back dogs Le back-to-back -back dogs Si j'arrive à avoir les chiens deux fois C'est réellement que dans la liste des défis que vous pourrez me donner Vous pourrez vous lâcher un petit peu Et commencer à partir sur des trucs un peu plus ambitieux Pourquoi je m'inflige des difficultés comme ça Frère c'est bon Ah Crisis. Crisis Pas une map t'as allé fou Mais crois-moi que dans bien des Call of Duty n'est-ce pas Modern WARFARE Elle serait vraiment bien. Alors je m'excuse du peu de diversité d'armes dans mes gameplays, mais j'aime vraiment beaucoup trop la K47. Alors j'essaye, y en a qui vont dire, oh, moi je préfère les commandos. Oui c'est bon ta gueule. Moi j'adore les pizzas, vraiment c'est mon plat préféré, c'est super bon. Oh, mais moi j'aime les épinards. Oui c'est bon ta mais. C'est un peu l'équivalent de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire c'est des bonhommes qui veulent faire un peu les mecs différents parce qu'on sait tous pertinemment que n'importe qui dans son bon esprit préférera la K47 cousin. Alors ça je rigole, faites ce que vous voulez préférez l'arme que vous les... Et ne prenez pas mal. Mes blagues de merde, Tu sais que j'ai je... cru, j'ai cru que j'avais, oh, je l'ai vu grâce à l'ombre J'ai le temps de reprendre la vie, là je saute, hop, hop là, coucou, boum, non, mais pas. Bon, je vais faire Zach la putain, là c'est Zach la putain, vous m'en voulez pas gros, c'est bon, même Marilyn Monroe c'était une putain, vous lui en avez pas voulu, donc. <rire> oh, je suis cradingue. Oh, Zach le cradingue Zach le cradingue Back to back dogs Back to back dogs Ouh. Ouh, ou. Le truc horrible c'est que quand tu montais vraiment une barrière comme ça sur ce jeu Ça faisait vraiment un bruit mais t'avais l'impression que le mec était en train de se faire prendre par derrière Tu montes une barrière comme ça au calme ça fait Non Non J'ai cru qu'il m'avait pas vu J'ai cru qu'il m'avait pas... Il m'a vu le chien Ça c'était encore les armes de Marginos Pas d'assistance les assistances. Ah mais toi si tu mets des assistances à des mecs, ta gueule Si je suis pas là pour me plaindre de mon propre cas, eh hey, oh Je suis pas l'UNICEF moi à venir dire... Ce que je dis n'a absolument aucun sens, mais je pense que si tu connectes un petit peu les éléments du puzzle, tu peux arriver à une phrase qui voulait dire quelque chose. Boum C'est un triple où j'ai rien compris, j'ai juste capté qu'il y avait quelqu'un, j'ai tiré Cobra ennemi, il y en a un qui a décidé de me péter les couilles là. Arrêtez de me prendre tous mes kills Non le cobra Horrible cobra J'essaye de me battre contre des mecs qui ont des SR-71, c'est dur Chien va bah Oh Chien ennemi en approche c'est chaud quand même En bas il y a les chiens Oh il y a le cobra gros J'ai l'impression que je suis allé à une soirée de Manu gros oh, On a quand même réussi à faire un double positif Mais en face il y a eu deux mecs euh, très chauds hein. Notre ami Shrek euh... Voilà à dire. Ouais voilà bah ouais, les potes, c'est pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Malgré la fin qui n'est pas celle espérée. J'aurais préféré rechoper les chiens. ça s'est joué un peu. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Ça aide le référencement, les vues, tout ça. Bon bref, t'as compris, on essaye de gagner mon pain. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je pourrais faire pour la prochaine sur Black Ops 1. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine les frères. Bisous.